Youtube, j'espère que vous allez bien, décor un peu spécial, vous avez vu, il y a le nouveau Godzilla, enfin le nouveau skin Godzilla, il est vraiment trop stylé Surtout avec le code SHOWH dans la boutique, mettez-le, merci beaucoup, bisous, visionnage C'est pas le mode où il y a plein de colis au début, c'est le BR avec les explosifs On va découvrir de quoi vous parlez chat. déjà pourquoi est-ce que moi j'ai, euh... oh là Mec je viens de me faire cartonner par mon propre colis gros Ouf. Oh putain le bordel J'ai pris... C'est quoi ce mode à la con Ratsaï ah, ouais, ouais. Quel enfer bordel et soudaille... Qu'est-ce qu'il branque c'est ton culé C'est juste... tue moi mec, dans une tank En fait, on spawn avec spécialiste ou je sais pas quoi, je comprends pas. Oh. Connard de zombie, gamin Oh Bordel de merde, chat je vais faire un putain d'AVC pendant ce putain de mode Mec, c'est un destruction derby, bordel. Mec, il y a des fantômes partout. Je prends des balles dans le trou de balles. J'ai jamais vu un bordel pareil. Oh shit! I found my teammate. Oh my god! My teammate, Ken. My teammate got a hit, like. What? Oh my god I have to search my teammate up on TikTok and he's actually like, popular What did you say man? You make infarctus? I'm gonna follow him, 69k and we're following him C'est moi qui l'ai inventé ce mot. Tu vais pas me le faire. Oh, je <rire> spawn Je voulais finir mon coéquipier, il m'a mis un couteau à moi. Non, ça. Yeah, oh, je suis derrière le mur, frère. Ah, je suis concentré. Et chat, je crois que je vous ai pas adressé un mot depuis tout à l'heure. Je suis tellement focus. Et t'as demandé si c'était le show de TikTok. Hein. Hey. Yeah, sorry. Yeah. I'm uh, the show of TikTok. Twitch and YouTube I'm on live You're live right now? Yeah, on Twitch I'll watch it after this game If I have Twitch, I don't know if I have Twitch. Yeah I don't know, I don't know a Yeah What does it even rebirth? look no, He's Oh shit! Oh un gros méros! Oh, il m'a bloqué. Il m'a bloqué à la porte. Hein. Il s'est foutu. Il, a... il s'est foutu sans plaque à la porte. Hein. Ouais, moi j'ai tenté un move d'esquive. C'est pas grave. Les gars je crois que je vais avoir un best-of sur une seule game, vous vous rendez compte ou quoi Et hey, what the fuck Je suis à 28 kills. Oui, moi aussi. Et arrêtez de me tomber dessus en boucle les gars. Je vais finir par. Je vais crever si vous continuez. Mais il 29 kills. Oh my god. 31 bro Huh? 31 Je vais à 40 mec. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis Je crois qu'il y a encore les TikTok qui sont en train de... Shit, shit, not in the open Can you revive me, my friend? I'm knock I'll try I'm, I, I'm safe If you go fast, you, you can save me, man I can't, there's guy on me I'm running You can try I'm here. Take me fast, love. Touch me. And oh, you man. save me. Touch me, touch me, love. I'm being you. No. Oh, sorry. Sorry. <laughs> Not a problem, man. Uh, on you. On the top. Nice. Oh, I revive, my friend. Fuck, I'm revived. One more time. I'm back. You save me, man. GG. <laughs> Hayden. Hayden. Look out. Donne-moi, please. I can get this win. Two wins. in a row. Yes, je suis malade. je Nice. J'ai plus de balles. Neuf balles. Nice. Not here. There's There's loads. Got one. Down of one. Oh. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. No, I'm done. Oh, no. One, it's okay, it's okay bro. I revive. Come, on, come on. 20 secondes. seconds. If odd uh, tank, we can. Right? No, it's over bro. It's over. GG. Woo! My god, what a game! <laughs> Pas loin de chat hein. J'étais pas loin J'étais absorbé Frérot j'étais happé par J'étais happé par le jeu Cette game je suis on fire hein. Je me suis sorti de situation Sans ce truc